Oh, oh. Non, juste une précision. que me demande de faire Sissoko, mais il a absolument raison. Vous devez certainement tous être tout est. Il hein? faut avoir en tête hein, que ceux qui se sont fait arrêter, c'est que ceux qui sont sortis en groupe, c'est-à-dire que c'est de la vraie intimidation, pas simplement sur le fait qu'ils étaient sans papier, pas simplement le fait qu'ils étaient africains, déjà, c'est hein, quand on fait le sommet France-Afrique, normalement, mais euh, sur le fait que ce qu'ils visaient, c'était ceux qui étaient organisés. C'est-à-dire ceux qui venaient pour manifester, ils n'ont pas chopé ceux qui, étaient, euh, qui descendaient du train individuellement, etc. Ceci dit, il y en a un qui est sorti très rapidement du commissariat. Il y en a cinq qui sont sortis avec OQTF et IRTF. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Et ce qui se double de plus en plus fréquemment par des interdictions, et ça, c'est encore plus grave, des interdictions de retour sur le territoire français. C'est-à-dire quand les gens sont expulsés, après, ils ne peuvent plus re rentrer sur le territoire. Euh, donc, ces camarades-là sont sortis et il y a des dossiers qui sont faits, des recours, on espère bien, parce qu'y compris, hein, il y avait eu des contacts avec aussi bien le ministère de l'Intérieur, la préfecture de Paris, la préfecture de l'Hérault sans aucun, sans jamais que soit indiqué qu'il y aurait le moindre problème pour participer à des événements qui, par ailleurs, étaient déclarés et donc étaient légaux. Donc, on espère bien que ça permettra de faire lever les OQTF et les IRTF. Et plus grave, donc, il y a deux camarades, qui euh, ont été envoyés en centre de rétention, donc c'est en instance d'expulsion. Ils passent devant le JLD lundi, c'est à Nîmes. Donc on a contacté les réseaux locaux pour qu'ils se mobilisent lundi. Il y a des avocats qui sont sur le coup. Donc on fera passer les informations. Mais tout ça, vous imaginez bien, comme les bus, ça coûte cher. Donc si jamais vous pouvez faire des dons, etc. Euh, je ne sais pas s'il y a une caisse qui est prévue là pour ceux qui voudraient faire en liquide. Ce serait bien de le faire. Sinon, ça peut être fait à la carmagnole. Ou bien il y a une cagnotte qui a été faite. Il suffit d'aller sur le blog de Mediapart de la marge des solidarités. Il y a une cagnotte qui a été lancée aussi pour financer les cars, enfin le car qui est arrivé de Paris ce matin et les billets de train des camarades qui sont venus en train pour participer au contre sommet. Donc, n'hésitez pas à aider et à faire circuler. Merci. Alors bonjour à tous, on est content de vous retrouver pour cette deuxième conférence de la matinée. Euh, J'ai juste un petit message à faire passer, c'est qu'on vous demande de porter le masque dans, dans la salle. En fait, c'est euh, voilà, pour maintenir l'ouverture du lieu aussi et puis c'est important. Euh, donc, euh, c'est une conférence qui est proposée par l'association Survie. Donc, l'association Survie, c'est l'association qui a fait connaître le, le concept de France-Afrique et qui euh, milite depuis des années pour dénoncer les relations entre la France et ses anciennes colonies, notamment. Euh, donc, on accueille Raphaël Granvaux, qui est un auteur qui a écrit plusieurs livres sur Areva en Afrique, sur euh, l'armée française en Afrique et qui effectue un travail de recherche sur... Euh, euh, la présence militaire en Afrique, particulièrement autour euh, du Sahel et de la guerre contre le terrorisme. Non, non, non, non, non. Bien, allons-y. Euh, D'abord en introduction, préciser que je vais tricher un petit peu puisque l'intitulé de la conférence qui était annoncée, c'était la présence militaire française en Afrique. Et je vais re recentrer un tout petit peu pour parler simplement de la guerre contre le terrorisme, entre guillemets, menée par la France en Afrique et donc essentiellement de la question de la présence militaire française au Sahel. Ce qui n'empêche pas qu'après, dans le débat, bien entendu, on peut élargir à nouveau sur des questions plus historiques ou sur une dimension géographique plus large. Donc, sur cette question, je vais partir des déclarations qu'Emmanuel Macron a fait en juin dernier. Il a provoqué la surprise lorsqu'il a annoncé le 10 juin, je le cite, « une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel » un changement de modèle qui impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Alors cette déclaration euh, a alimenté un certain nombre de contresens, certains y ont vu le départ définitif de l'armée française euh, de, du Sahel ou d'Afrique, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ce qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est euh, la manière dont il a justifié cette décision euh, quelques semaines plus tard, un mois plus tard, le 9 juillet, Lorsqu'il a expliqué que c'était à la fois pour s'adapter à la dissémination de la menace djihadiste et aux menaces qui pesaient sur l'Afrique de l'Ouest, mais surtout, il déclarait ceci. Pourquoi ce mouvement Tout d'abord, parce que les succès que nous avons enregistrés nous le permettent. Et c'est le premier fait générateur de cette transformation. Et effectivement, quand on regarde la liste des communiqués ou des déclarations officielles depuis presque une dizaine d'années maintenant, le mot de succès est celui qui revient le plus régulièrement pour qualifier euh, l'intervention militaire française Serval et ensuite Barkhane euh, au Sahel, dans les cinq pays, euh, euh, les pays dits du G5, donc le Mali, euh, le Tchad, le Burkina, la Mauritanie et le Niger. Alors, pour illustrer ça, quelques petits extraits de déclarations officielles. D'abord, par exemple, des commandants successifs de l'opération Barkhane. Euh, juillet 2016, euh, nous avons empêché la création de ce qu'on appelle un Sahelistan. La situation est stabilisée au Mali. Il y a encore quelques résurgences, mais euh, c'est contre ces dix derniers irréductibles que nous luttons. Quelques mois plus tard, octobre 2016, l'ennemi est maintenant résiduel et possède une capacité d'action sporadique qui prouve son incapacité à affronter durablement Barkhane, à contrôler le terrain et à imposer sa volonté. Avril 2017 les terroristes n'ont plus de sanctuaire, ils ne contrôlent plus de zone. Avril 2018, on nous décrit un ennemi aux abois frappé durement ces derniers mois. Juillet 2018, l'EIGS, la branche de l'État islamique au Grand Sahara, le groupe est totalement désorganisé, près de la rupture, il n'est plus capable de conduire des actions ni au Mali ni au Niger. Mieux, on nous explique alors, enfin on explique plus exactement aux parlementaires, que la sécurité revient dans de, nombre, dans de nombreux secteurs euh, au Mali. Mars 2019, le chef d'état-major des armées lui-même, le général Lecointre, n'hésite pas à qualifier de signes positifs les dernières attaques contre les forces maliennes qui viennent d'essuyer de très graves défaites, très meurtrières contre les groupes djihadistes. Et selon le général le Cointre, donc, ce sont des signes positifs car ce sont la réaction de quelqu'un qui se sent acculé. Et à la question de savoir si on assiste à un réveil des groupes djihadistes, il avoue à ce moment-là, honnêtement, je n'en sais rien. En avril 2019, le général Blachon, commandant de la force Barkhane, se félicite de l'action menée dans les environs de Ménaka, au nord du Mali, où une présence de 18 mois a permis de faire aujourd'hui du Lip Taco une zone où l'on vit mieux, la vie y est plus confortable et notre présence a des effets vertueux. 2019-2020, on connaît quand même une légère inflexion de ce discours d'autosatisfaction en raison des conditions qui ne cesse de se dégrader, à l'exception notable quand même de notre ministre des Armées, Madame Parly, qui reste résolument optimiste. Et Macron lui-même, en juin 2020, salue les résultats spectaculaires de l'opération Barkhane. En novembre 2020, quelques mois plus tard, on nous décrit toujours un ennemi, un ennemi aux abois et on nous assure qu'on est toujours sur le bon chemin. Décembre 2020, le général Lecointre saluait un bilan très positif. Mai 2021, le chef des services secrets français, euh, M. Aimier, euh, assurait que notre action a permis d'affaiblir durablement nos ennemis. Et puis, très récemment, en septembre 20, 2021, à l'occasion de l'annonce de l'élimination du chef de l'État islamique au Grand Sahara, euh, Macron saluait un nouveau, un nouveau succès majeur. Voilà Donc, toute une série de succès qui euh, s'expliquent dans la bouche des autorités politiques et militaires françaises euh, par le fait que, ils utilisent comme critère de réussite essentiellement la question des nombres de euh, cadres et de combattants qui ont été éliminés. Et effectivement, si on prend en compte ces deux critères, eh bien, on peut constater que de très nombreux cadres euh, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, ou de l'État islamique au Grand Sahara, EGS, ont été éliminés, à l'exception de quelques-uns comme Yadagrali au Mali ou Amadou Koufa au centre du Mali également, qui sont toujours activement recherchés. Et puis, au niveau des groupes combattants, là aussi, alors il est difficile de faire un bilan très précis du nombre de neutralisations, comme on dit officiellement. D'abord parce que ces neutralisations recouvrent deux réalités distinctes, les djihadistes qui sont tués et ceux qui sont arrêtés. Mais enfin, dans la très grande majorité des cas, neutralisation signifie qu'on les a éliminés, qu'on les a tués. Si on compile malgré tout les déclarations officielles ou officieuses qui sont faites, on arrive à un bilan de plusieurs milliers de djihadistes qui ont été tués depuis le début de l'opération Serval en 2013 et avec une forte intensification depuis 2019 et 2020, avec plus de 1 500 djihadistes tués depuis cette période. Donc, en apparence, effectivement, des succès tactiques, des succès militaires. Mais si on prend en compte d'autres critères, qui sont ceux qu'on peut trouver, par exemple, dans les rapports de l'ONU successifs consacrés au Mali, dans les rapports d'ONG, dans les euh, rapports d'enquête des chercheurs, et si on prend en compte par exemple la, la dissémination géographique de ces groupes euh, djihadistes, leur extension, le nombre de villages qu'ils contrôlent directement ou indirectement, euh, le nombre d'écoles fermées, le nombre de centres de santé qui sont fermés, le nombre d'attaques contre les forces armées, qu'il s'agisse des forces armées africaines, de, des forces de l'ONU ou des forces françaises, si on prend en compte surtout le nombre de victimes civiles qui a été multiplié par 7 entre 2017 et 2020 au Mali, par exemple, et qui se chiffre à 6250 morts pour les trois pays Mali, Niger, Burkina pour l'année 2020, eh bien, de ce point de vue-là, on assiste à une dégradation continue de la situation sécuritaire dans les pays dans lesquels l'armée française intervient depuis presque une dizaine d'années. Et puis même du point de vue des effectifs, eh bien, on constate que ces groupes-là, malgré les pertes sévères qu'ils essuient, continuent de renouveler euh, leurs effectifs, leurs combattants, et parfois à un rythme plus rapide, plus soutenu que les pertes qui leur sont infligées euh, par l'armée française. Et euh, on a parfois quelques discours un petit peu plus réalistes de la part des autorités françaises qui reconnaissent cet état de fait. Ça dépend en réalité euh, s'il s'agit de discours publics ou s'il s'agit de discours qui sont adressés à euh, d'autres publics, euh, les militaires entre eux, ou euh, Macron aux diplomates, ou, etc. Suivant le, le public auquel on s'adresse, on va trouver des discours un petit peu différents et où on voit bien que nos autorités sont quand même conscientes de euh, cette aggravation de la situation, de son extension euh, géographique. Et Macron lui-même, en juin 2021, dans les déclarations que j'évoquais tout à l'heure, euh, parlait d'un sentiment d'usure et de perdre le fil de pourquoi nous sommes là. En creux, donc, dans ces annonces, on pouvait quand même lire le constat d'un enlisement, même si euh, aucune autorité officielle n'utilise le terme et ne veut bien l'avouer. Et il paraît quand même très difficile de parler de réussite euh, de l'opération euh, Barkhane. Et euh, dans le meilleur des cas, les autorités euh, militaires continue d'avancer, non pas qu'il s'agit d'une amélioration, mais au moins qu'on aurait évité que la situation ne se dégrade davantage et qu'on aurait évité le pire dans ces pays-là. Et quand on s'interroge sur le pourquoi de cette situation, pourquoi cet échec, eh bien, toujours dans les discours officiels, c'est la faute de tout le monde, excepté celle de l'armée française. C'est la faute de l'insuffisance des motivations politiques des autorités de, des États africains concernés, à qui on assène des injonctions périodiques de redéployer leur administration dans les zones prétendument libérées par l'armée française. C'est la faute de la réticence des autorités maliennes à appliquer un accord de paix avec les indépendantistes Touareg du nord du Mali, qui permettrait selon les autorités politiques françaises d'isoler les groupes djihadistes des groupes non djihadistes. C'est la faute de l'insuffisance des armées africaines avec un discours un petit peu ambivalent parce que comme on est en même temps en train de les former et que c'est un des critères de la réussite soi-disant de l'opération Barkhane, là encore quand on fait des discours publics on ne dit pas tout à fait la même chose que quand on cause entre soi. Mais dans les discours les plus réalistes, on reconnaît bien que ces armées sont incapables de faire face aux dangers auxquels elles sont confrontées aujourd'hui. C'est l'insuffisance également euh, souvent euh, mise en avant de, euh, du mandat de la MINUSMA, l'opération des Nations Unies dans le pays, qui n'aurait pas un, un mandat suffisamment euh, offensif, ou bien c'est l'insuffisance de l'implication euh, militaire de nos partenaires, de nos partenaires européens, Là aussi, avec des discours un petit peu différents selon les périodes et les publics, puisque à la fois, on se félicite du fait que la France arrive à entraîner les pays européens. Et puis, dans d'autres circonstances, on déplore le fait qu'on reste, malgré tout, relativement seul en première ligne. Et je le disais donc, c'est la faute de tout le monde, sauf de l'opération française. Ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Afghanistan, avec la chute récente de Kaboul par exemple, eh bien, la question de savoir si le rôle de l'armée américaine a été contreproductif du point de vue des objectifs qu'elle s'était assignée, à savoir éradiquer des groupes qui sont aujourd'hui revenus en force, eh bien, la question de savoir si le rôle de l'armée américaine a été contre-productif ne fait quasiment plus débat. La réponse est oui pour tout le monde. Mais en ce qui concerne l'armée française, eh c'est une sorte de point aveugle du débat politique et de la plupart des analyses, qu'il s'agisse des médias ou d'un certain nombre de chercheurs. Et il me semble quand même qu'au minimum, la question mérite d'être posée. À défaut de répondre catégoriquement, il me semble qu'on pourrait quand même largement s'interroger sur cette question. Et pour ce qui me concerne, c'est ce que je vais développer maintenant, il me semble qu'il y a un certain nombre de phénomènes, de mécanismes, qui explique pourquoi l'intervention française n'a pas limité les dégâts, comme on veut bien nous, nous le dire, mais qu'elle a contribué à aggraver le problème et à aggraver la situation. D'abord, par le fait que l'intervention française a une forme quasi exclusivement, en dépit des discours qui sont faits sur le développement, sur les impératifs de, de redéploiement des administrations, etc., euh, elle a en réalité des objectifs et une forme quasi exclusivement militaire et sécuritaire. Alors je fais une petite digression pour dire qu'il y a d'autres dimensions à la lutte antiterroriste française euh, qui sont des dimensions politiques, économiques, euh, sur la question du développement, que je n'en parlerai pas euh, ici, je me contenterai d'aborder les questions euh, exclusivement militaires, même si les autres aspects ont aussi euh, des effets euh, négatifs et des effets pervers. Mais donc un aspect quasi exclusivement euh, sécuritaire, euh, qui est justifiée euh, par la nécessité de combattre, euh, alors là je mets des guillemets, une internationale de la terreur, euh, des, des filiales de Daesh et d'Al-Qaïda, et où euh, le président de la République nous explique que les combattants qui sont tués euh, au Mali, ou au Niger ou au Burkina sont les mêmes que ceux qui ont mené des attentats en France, au Bataclan euh, ou ailleurs et qu'il faut donc tuer le plus de djihadistes possible afin de les empêcher de nuire dans leur pays ou sur notre territoire. Et cette rhétorique du djihad global est effectivement portée par les cadres de ces mouvements. On retrouve la même rhétorique effectivement contre l'Occident, contre un certain nombre de choses. Et... Euh, elle masque euh, un, une réalité qui a été mise en évidence maintenant par un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, d'ONG et euh, qui nous montre que derrière cette rhétorique du djihad global, eh bien, on a en réalité affaire à des groupes et à des sous-groupes dont l'agenda euh, politique est euh, très euh, intrinsèquement lié, articulé à des questions euh, locales, parfois micro-locales, dans les endroits où ils interviennent. Et cette question-là est complètement masquée par ce discours sécuritaire et du djihad global. Et évidemment, si on apporte un diagnostic erroné sur les groupes que l'on prétend combattre, bien, il y a de fortes chances que la réponse soit inadéquate également. Et en particulier, la question du terreau sur lequel progressent ces groupes djihadistes eh bien, reste très largement un impensé alors, je relativise un tout petit peu parce que c'est un aspect qui commence un petit peu à être pris en compte dans les discours euh, politiques ou dans les rapports officiels, notamment un rapport qu'il y a eu euh, sur l'opération Barkhane il y a quelques mois par les parlementaires et qui pose un petit peu cette question, mais qui, pour l'instant, euh, reste sans conséquences pratiques euh, et euh, sans effet sur les politiques qui sont, euh, qui sont menées. Donc, cette question du terreau de qu'est-ce qui rend possible le développement de ces groupes et là encore, les rapports des chercheurs sont très éclairants et au-delà de la diversité des situations locales, ce qu'ils montrent de manière tout à fait claire, c'est qu'il y a toujours derrière une question de sentiment d'injustice, de demande de protection, parfois même contre les forces des États concernés, de discrédit de ces États qui n'interviennent plus ou qui interviennent mal dans les zones où les groupes djihadistes se développent, et que ces groupes djihadistes parviennent à supplanter, à prendre la place, à répondre aux besoins des populations, là où l'État ne le fait plus. Et ce qui fait que un certain nombre de chercheurs préfèrent parler de mouvements insurrectionnels pour décrire ce qui se passe, plutôt que de groupes terroristes avec cette étiquette qui, souvent, ne veut pas dire grand-chose, puisque ça désigne un moyen d'action plus qu'une idéologie ou une finalité politique. Et puis, il y a d'autres aspects encore qui viennent compliquer la chose. Le fait que euh, la présence militaire française, par exemple, euh, dispense les autorités politiques de ces pays justement de régler les problèmes qui permettraient d'assécher le terreau sur lequel ces groupes djihadistes prospèrent. On est dans une logique purement sécuritaire qui ne change rien à ce terreau, qui permet aux groupes de se développer et euh, qui dispense les États de répondre aux questions politiques et sociales qui sont les réels problèmes de fond. D'autre part, cette intervention, elle s'accompagne d'un soutien à des régimes qui sont des régimes autoritaires ou corrompus. Et là encore, on est dans une logique qui fait le jeu des djihadistes, qui leur donne du carburant, qui leur donne du grain à moudre, puisqu'il il leur permet de se poser en résistant contre ces, ces États qui sont discrédités, illégitimes aux yeux des populations, alors, pour citer quelques exemples pris uniquement dans le G5, ça commence avec le soutien français au coup d'État en Mauritanie en 2008, au nom de la guerre contre le terrorisme, ça se poursuit avec le soutien au dictateur Blaise Compaoré au Burkina Faso jusqu'à son renversement par une insurrection populaire. Et à cette époque-là, même le chef d'état-major du Burkina Faso, le général Dendere, qui tentera ensuite un coup d'État pour rétablir l'ancien régime, eh bien, est jugé comme le meilleur acteur de la lutte antiterroriste dans le pays et dans la région. C'est également le cas au Mali où, alors aujourd'hui, il y a des tensions assez fortes avec la junte militaire qui a pris le pouvoir. Mais enfin, il faut se souvenir que jusqu'au jusqu sommet de N'Djamena, il y a quelques mois, eh bien, Macron trécédait l'aurier à cette junte militaire expliquant qu'elle avait plus fait en quelques mois que la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta dans les années auparavant. Et ce n'est qu'à partir du moment où cette junte a souhaité poursuivre des discussions avec les groupes djihadistes qui avaient été entamés par l'ancien régime que la ligne rouge ayant été franchie aux yeux des autorités françaises, eh bien les, les relations se sont tendues. Et puis, c'est bien évidemment le cas au Tchad, où on a vu Emmanuel Macron il y a quelques semaines se déplacer pour aller adouber la prise de pouvoir du fils Déby, le fils du dictateur défunt. Et pour le cas du Niger, où on a affaire à un régime un petit peu moins autoritaire, néanmoins, il est présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, en dépit du fait que des militants contre la corruption sont régulièrement jetés en prison et malmenés. Donc un soutien à des régimes autoritaires, là aussi, qui fait le jeu des groupes djihadistes qui apparaissent comme les seuls résistants à, à des régimes parfois très massivement rejetés par leur population et qui apparaissent comme des valets de l'impérialisme français, puisque c'est une rhétorique également que reprennent les groupes djihadistes et qui n'est plus portée par beaucoup d'autres groupes. Euh, autre chose qui contribue à discréditer ces États et à renforcer l'emprise des groupes djihadistes, c'est le fait que toutes les stratégies de lutte contre le terrorisme soient imposées de l'extérieur par la France, par l'Union européenne, en partie par les États-Unis. Ce qui se traduit aussi très concrètement dans la formation des armées africaines qu'on prétend rendre indépendantes. Enfin, ce n'est pas nouveau puisque c'était le prétexte de la coopération militaire maintenant depuis plusieurs décennies et qui continue en réalité, quand on regarde dans le détail, à être formé pour assumer des tâches supplétives par rapport aux interventions militaires françaises ou européennes ou américaines. Et puis, ça s'est traduit également euh, dans le cas du Mali euh, par euh, une question très concrète et très importante, c'est le veto-mi, comme je le disais tout à l'heure, sur la question de possibles négociations avec certains de ces groupes euh, dont euh, on pouvait penser euh, que euh, les agendas euh, locaux pouvaient l'emporter sur l'adhésion à, euh, à des groupes euh, djihadistes internationaux et qu'il y avait une marge de manœuvre, en tout cas pour faire baisser la tension ou pour... Euh, euh, retourner certains cadres de ces groupes là et les réintégrer dans le jeu politique et en dépit de, des préconisations y compris du secrétaire général de l'ONU lui-même dans ce sens là eh bien la France a toujours maintenu un veto qui a fait que cette dimension là aujourd'hui n'a pas pu être explorée ni au Niger ni au Burkina ni au Mali, ou alors elle n'a pu l'être qu'à des échelons très locaux ou alors très discrètement dans le dos des autorités françaises, mais sans déboucher jusqu'à aujourd'hui sur des effets qui permettraient de faire baisser la tension. Autre aspect, l'élimination des cadres djihadistes et puis des combattants dont je parlais tout à l'heure et qui est le principal élément qui amène les autorités françaises à parler de succès, et eh bien même ces éléments-là, en réalité, leur efficacité fait débat. Sur la question des cadres, de l'élimination des cadres djihadistes, bon, les, les publications, on trouve un petit peu de tout, je vais passer rapidement, mais il y a certains chercheurs qui considèrent Effectivement, comme le disent les autorités françaises, ça permet d'affaiblir, de, de désorganiser euh, au moins provisoirement ces groupes djihadistes. D'autres euh, avancent au contraire que ça ne contribue qu'à radicaliser leurs successeurs, euh, que ça n'a jamais empêché ces groupes-là de se reconstituer et euh, que ça n'a pas fait la preuve de son efficacité. La question de l'élimination des combattants pose des euh, questions qui sont, à mon avis, euh, autrement plus importantes et notamment la question des bombardements aériens, euh, qui sont maintenant euh, le, la modalité principale euh, d'élimination de ces combattants euh, djihadistes. Euh, pour donner deux exemples concrets, dans euh, un podcast de euh, l'école militaire française, euh, Lisserm, pardon, le, on pouvait entendre récemment un officier euh, témoigner euh, de la manière, de son expérience de pilote de drone. Euh, enfin, enfin, situé au Niger, mais pour éliminer euh, des combattants euh, au Mali. Et euh, il rapportait l'anecdote suivante. Euh, en drone, il suit, avec euh, donc les moyens de surveillance aérien euh, un homme à, à Mobilette, dans, le, dans une localité du nord du Mali, qui se dirige vers, euh, en direction des forces françaises, qui s'arrête dans un hameau, euh, qui descend précipitamment, qui s'avance vers une hutte, qui euh, semble prendre des choses, qui repart précipitamment avec un autre homme euh, et euh, dont le comportement leur paraît suspect. Et puis, euh, ils continuent à le suivre et quelques minutes plus tard, euh, ils ont la certitude que ces deux personnes euh, sont armées. Et... À partir de ce moment-là, euh, l'officier en question euh, explique qu'il euh, est, euh, pour reprendre le terme officiel, dans une assurance raisonnable euh, qu'il s'agit d'un ennemi. Il demande l'autorisation de les bombarder, l'autorisation est donnée et ces deux personnes sont bombardées. Alors, on, on, on ne sait pas, euh, enfin, apparemment des vérifications ont été faites, je ne sais pas ce qu'il en est, mais toujours est-il que euh, le fait de posséder une arme euh, est un, quand même un critère un peu faible pour déterminer s'il s'agit de combattants djihadistes au Mali, dans la mesure où il y a aujourd'hui beaucoup euh, de groupes armés, des groupes d'autodéfense communautaire, des groupes indépendantistes, etc., etc., et euh, que le même type de procédure euh, peut amener à d'autres résultats. Deuxième exemple, euh, au mois de euh, janvier euh, dernier, euh, même chose, des euh, hommes à motocyclette armés sont suivis par des moyens aériens. Euh, ils rejoignent un groupe d'hommes. Euh, il reste avec eux et donc aux yeux de l'armée française, il euh, n'y a pas de doute possible, c'est un groupe euh, de djihadistes, ils sont bombardés, il y a une vingtaine de morts et un rapport de l'ONU établira plus tard qu'il s'agissait d'un mariage euh, où les hommes étaient séparés des femmes et où les djihadistes présents euh, venaient euh, surveiller que tout ça se déroulait en conformité avec la charia. Donc que ces bombardements peuvent faire, ce qui n'est pas une surprise, des dommages collatéraux, comme on dit, d'autant plus qu'ils sont opérés suivant cette procédure qu'on appelle de frappe signature, c'est-à-dire qu'on va déterminer qu'un tel ou un tel a une forte probabilité d'être un groupe djihadiste, non pas en fonction de son identification formelle, mais en fonction d'un comportement qu'on identifie comme suspect. Ce qui, par ailleurs, fait débat euh, sur la question de la conformité euh, au droit international. Euh, alors, je précise quand même qu'au regard des euh, bombardements qui ont pu avoir eu lieu euh, en Irak ou en Syrie euh, de la part des coalitions internationales, les dommages collatéraux semblent quand même être en nombre infiniment euh, plus réduits, mais enfin, ils n'en produisent pas très certainement euh, des effets très négatifs du point de vue de la perception des populations euh, qui y sont confrontées. D'autre part, on peut se poser aussi la question de qui sont les djihadistes qui sont bombardés. Ils nous sont présentés, là encore, dans les discours officiels, comme de, des terroristes, des fanatiques à de sang, des barbares. Bon, je reprends quelques-uns des termes qui ont été utilisés par le président de la République ou par les ministres des Affaires étrangères ou de la Défense et qui sont animés. Donc, par des intentions terroristes, par une haine de l'Occident, de la liberté, etc., etc. Vous connaissez les discours. Et là encore, euh, ce n'est pas du tout ce que racontent euh, les rapports d'enquête euh, des chercheurs, des ONG. Et toutes les enquêtes euh, qui existent sur les motivations euh, pour lesquelles euh, des jeunes Maliens, Burkinabés ou Nigériens vont intégrer des groupes djihadistes, eh bien, alors, il y a des variétés de trajectoires évidemment très diverses, mais euh, dans tous les rapports, ce qui apparaît très clairement, c'est que la motivation idéologique et religieuse n'intervient qu'en dernier ressort, que les motivations euh, sont d'abord euh, des motivations qui ont trait à une volonté euh, de protection, de trouver un groupe armé qui va protéger sa communauté contre des attaques d'autres groupes ou bien contre les attaques des représentants de l'État. Euh, la volonté parfois de se venger par rapport à des attaques qui ont eu lieu, euh, la volonté d'acquérir un prestige social par l'accès aux armes euh, qui sont procurées, euh, la volonté de euh, régler des différends entre euh, populations de tels groupes communautaires ou de tels euh, groupes socio-économiques, éleveurs, euh, etc. Et les djihadistes euh, réussissent à attirer ces combattants-là sur ces motivations-là. Euh, parfois aussi en remplaçant l'État dans ses fonctions euh, régaliennes de justice, de protection des populations, etc. Et non pas prioritairement sur les questions idéologiques ou religieuses. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que dans un second temps, euh, une fois euh, ayant rejoint ces groupes djihadistes, eh bien, euh, ces combattants ne pourront pas être embrigadés et partager euh, les motivations euh, religieuses de leur chef. Mais en tout cas, ce que montrent les enquêtes c'est que euh, ces combattants ne rejoignent pas ces groupes sur la base euh, d'abord d'une identification ou d'une motivation idéologique et religieuse, euh, fanatique, euh, anti-occidentale, etc. Et donc les bombarder euh, comme des terroristes, comme euh, co-responsables de ceux qui ont commis des attentats en France, eh bien là aussi, on peut imaginer l'effet que ça peut produire sur leurs proches, leurs voisins, leurs familles, etc. On peut imaginer, mettez-vous à la place d'une famille malienne qui a un cousin, un frère, un oncle, qui rejoint ces groupes djihadistes, que peut dont peut-être vous désapprouvez le choix, mais qui va se retrouver bombardé par des avions étrangers. Eh bien, peut-être vous serez amené à condamner cette ces bombardements et avoir d'un mauvais œil l'intervention étrangère sur ce territoire et ces procédures un petit peu expéditives. Et parfois, peut-être, eh bien ça peut expliquer pourquoi les groupes djihadistes continuent à recruter plus rapidement que les pertes qu'ils infligent à ces combattants-là dans cette mesure. D'autre part, euh, cette intervention militaire française, elle s'est accompagnée de la réactivation d'un certain nombre de théories, en particulier les théories contre-insurrectionnelles, euh, héritées des conflits coloniaux et néocoloniaux. Euh, avec un petit détour euh, par l'Irak et l'Afghanistan où les États-Unis euh, les avaient remis à l'honneur également. Et donc euh, les militaires français, dans leur sillage, se sont sentis complètement décomplexés et ont remis euh, à l'honneur euh, ces théories expliquant qu'il faut gagner le cœur et les esprits des populations avec, alors, versant euh, positif, entre guillemets, un certain nombre de... Euh, de mesures accompagnant le déploiement des opérations militaires, qu'on appelle les, les actions civilo-militaires, où on va essayer de mener des projets de développement, de rendre service, entre guillemets, à certaines populations, à mener à reconstruire des puits, à rénover des écoles, à rendre des services médicaux, etc., pour faire bien accepter la présence des soldats français, même si, là encore, ça n'est pas sans effet négatif, les humanitaires se plaignant d'une certaine confusion avec le rôle qu'ils ou elles jouent de leur côté. Et puis, un certain nombre de chercheurs pointant le fait que même ces interventions-là, en, en réalité, ne font que discréditer encore plus le, les États dans les pays où ça s'exerce, puisque c'est des fonctions que ces États-là devraient. Euh, accomplir et le fait que ce soit l'armée française qui les prenne en charge eh bien, montre euh, par contraste l'incurie de ces états et renforce leur discrédit dont j'ai dit qu'il était vraiment un des euh, carburants très puissants du recrutement dans les groupes euh, djihadistes et puis le versant euh, plus noir, plus négatif de, cette, de ces théories contre-insurrectionnelles et eh bien c'est que euh, comme il s'agit de débusquer un ennemi qui se cache dans les populations euh, que rien ne distingue euh, pendant, pendant, pendant, entre les périodes de combat euh, des populations civiles, eh bien, euh, il s'agit de débusquer un ennemi intérieur euh, et donc l'armée française euh, se comporte également comme une force de police euh, à l'occasion euh, des euh, périodes de, nomaine, de, pardon, de nomadisation et de ratissage, on passe dans les villages, on fouille euh, les, euh, les huttes, les maisons, on éventre euh, les matelas pour vérifier s'il n'y a pas euh, des armes qui sont cachées, euh, on confisque les téléphones portables pour surveiller s'il n'y a pas du contenu euh, litigieux à l'intérieur, on confisque les motos puisque ce les moyens de déplacement privilégiés euh, des djihadistes on fait des prélèvements d'ADN pour se constituer une base de données qui pourra servir à repérer le djihadiste, etc. etc. Et là encore, on peut imaginer l'effet que peut produire sur les populations, même pas forcément sympathisantes au départ des groupes djihadistes, ces pratiques humiliantes de la part d'une armée étrangère qui se conduit comme si elle était chez elle, sur le territoire qu'elle occupe. Donc voilà un certain nombre d'effets de, qui me semblent pouvoir expliquer pourquoi la présence de l'armée française, non seulement n'a pas eu un effet positif, mais même a contribué à aggraver la situation. Et puis un dernier facteur qui a aussi été dénoncé par un certain nombre de chercheurs, c'est le fait toujours que dans cette remise à l'honneur des théories contre-insurrectionnelles, eh bien là où on reprenait aussi un certain nombre de pratiques, qui avait cours en Indochine ou ailleurs, qui était l'instrumentalisation de milices armées locales qui sont censées mieux connaître les populations et le terrain. Et donc, dès 2013, par exemple, l'armée française a recouru au service des indépendantistes Touareg du MNLA, ce qui explique que le pays est encore aujourd'hui divisé. Euh, un peu plus tard, il y a eu des retournements d'alliance, et puis euh, l'armée française s'est adjoint les services d'autres groupes armés, euh, le MSA et puis le GATIA, euh, qui étaient plus favorables à Mamako, mais qui n'en avaient pas moins euh, leurs agendas euh, politiques euh, locaux et euh, parfois économiques aussi, puisque ces groupes-là se battent, y compris euh, pour le contrôle de certains trafics, etc. Et qu'il y a eu des règlements de compte dans le sillage de la présence de l'armée française et où ces groupes-là euh, eh ont accru euh, les conflits communautaires, et où la présence de l'armée française a à nouveau jeté de l'huile sur le feu, plus qu'il n'a apaisé euh, la situation, permettant, là encore, par contre-coup, eh aux groupes djihadistes d'exploiter euh, ces crispations, euh, ces failles, euh, ces, euh, ces conflits communautaires, euh, pour apporter, là encore, eh bien, soit des armes, soit la possibilité de se venger, soit la possibilité d'avoir une protection. Euh, contre un ennemi euh, contre lequel on n'est pas protégé autrement. Et demain, je reviens à la question des déclarations euh, d'Emmanuel de, Macron et à la question euh, de, du désengagement euh, de l'opération Barkhane. Je l'ai dit, ces déclarations euh, se sont accompagnées d'un certain nombre de contresens, puisqu'on a pu voir euh, au Mali ou en France euh, certains titres de journaux qui disaient « ça y est, l'armée française se, retourne, se retire du Mali et plus généralement euh, du Sahel ». En réalité, quand on lisait bien ou quand on écoutait bien attentivement les déclarations, ça n'était absolument pas l'intention des autorités françaises. Il s'agissait de réduire les effectifs, puisque tout le monde était bien conscient que ces opérations elles avaient un coût, un coût financier, hein, puisque aujourd'hui le surcoût économique de l'opération Barkhane dans le budget de la défense est estimé à un milliard d'euros par an. Euh, et ça n'est qu'un surcoût, puisqu'en réalité, le budget de la défense concourt bien plus euh, ce que ça à, au déroulé de ces opérations. Et puis, ça a un coût également politique, hein, puisque euh, le, la présence militaire française est de plus en pas, plus mal vécue euh, par les populations euh, qui ne voient pas le bénéfice qu'elles peuvent en tirer, puisque la situation ne cesse de se dégrader. Et donc, il y avait une volonté de réduire les effectifs de moitié, c'est-à-dire de revenir euh, en réalité à, aux effectifs qui étaient ceux du début de l'opération Barkhane, puisqu'elle a commencé avec 3 000 hommes et qu'on est aujourd'hui à approximativement 5 500 hommes plus les forces spéciales. Il s'agissait également euh, de euh, remplacer, euh, cette, de compenser cette baisse des effectifs euh, par une montée en euh, puissance des armées africaines, euh, là avec beaucoup de points d'interrogation, puisque c'est un discours qu'on entend depuis longtemps, et une montée en puissance également euh, des pays européens sous la forme de forces spéciales que la France espère euh, agglomérer dans une opération qui euh, a démarré il y a quelques mois, qui s'appelle l'opération Takuba, mais qui peine à décoller et euh, les pays européens euh, rechignent à fournir euh, des, euh, des troupes aux côtés de l'armée française qui... Euh, aujourd'hui encore se retrouvent bien seul. Donc, une volonté de compenser la réduction des effectifs, mais euh, sur laquelle pèse beaucoup euh, de points d'interrogation. Autre point d'interrogation, c'est le fait qu'il y a quand même, un, euh, dans le discours des autorités françaises, un basculement euh, dans les priorités. Le nouveau chef d'état-major euh, ayant expliqué depuis plusieurs mois euh, que l'armée française devait se préparer euh, au retour des conflits de haute intensité, où on prépare les esprits à la participation de la France à d'éventuels conflits. On voit les tensions qu'il y a en Turquie, on voit les rivalités qu'il peut y avoir avec la Chine, avec la, avec la Russie, etc. Et euh, alors, pour une part, ces discours-là euh, servent également à justifier le maintien et l'augmentation du budget militaire, mais euh, probablement aussi dans l'esprit euh, des euh, autorités militaires et euh, de, de certaines autorités politiques, et eh bien peut-être demain, euh, les opérations antiterroristes ne seront peut-être pas les opérations euh, prioritaires euh, si certaines tensions continuent de s'accroître. Dernière euh, incertitude également, euh, C'est les tensions euh, qu'il y a entre la France et puis aut les autorités de certains euh, pays euh, du G5 Sahel, et à commencer par les autorités maliennes, euh, puisque, euh, je l'ai dit, quand ces autorités ont commencé à vouloir négocier avec les groupes djihadistes, eh euh, l'armée française a suspendu sa coopération militaire pour faire pression, euh, l'a restaurée depuis, mais a continué à tenir des discours extrêmement fermes sur cette question. Et euh, il y a quelques jours, euh, les autorités euh, maliennes euh, ont reconnu avoir entamé des négociations avec euh, les mercenaires russes du groupe Wagner, euh, provoquant là encore la colère des autorités françaises. Et puis, dernier rebondissement... Euh, il semblerait, enfin, j'ai reçu un mail il y a quelques minutes, que le président euh, intérimaire, hein, il s'agit d'un général, pas d'un général, mais d'un officier putschiste qui est aujourd'hui la tête du, du Mali, ait euh, purement et simplement déclaré à euh, l'armée française de quitter le pays, donc à vérifier. Euh, mais si c'est le cas et si ça se concrétise, évidemment, euh, ça viendrait heurter de plein fouet euh, la stratégie française, puisque aujourd'hui, elle est articulée euh, à euh, ce groupe du G5 dont euh, le Mali est un des piliers. Et euh, si le Mali s'en retire, effectivement, alors le, la, la France avait déjà opéré un mouvement de bascule pour euh, transférer son commandement et ses forces sur le, euh, le Niger euh, jugé plus fiable, mais néanmoins, ça viendrait quand même contrarier la stratégie française. Donc autant d'éléments euh, aujourd'hui euh, qu'il faut surveiller, euh, on verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les intentions politiques des autorités françaises, il n'est pas question d'abandonner le leadership en matière de lutte contre le terrorisme dans cette région-là, que ça reste quelque chose d'important, que si, que vraisemblablement, cette réduction des effectifs va s'accompagner d'une diminution des pratiques contre-insurrectionnelles dont je parlais, avec une présence sur le terrain qui sera moins importante, mais une continuation des opérations euh, contre terrorisme et en particulier du bombardement aérien, dont je soulignais tout à l'heure euh, tous les effets négatifs que ça peut avoir. Donc, du point de vue de la, du changement de logique, on n'y est pas. Et euh, en tout cas, rien qui permette aujourd'hui d'espérer un, une amélioration et une piste de sortie de crise. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions. Est-ce qu'il y a un deuxième micro Celui-ci fonctionne aussi Oui, je euh, prends celui-ci pour merci. Un grand merci pour cette... Euh cette conférence, euh, Sissoko nous a parlé euh, du, de la, du problème de l'extraction de l'or euh, sur les rivières avec la pollution qui était en, entraînée, le déplacement des populations qui ne pouvaient plus euh, euh, boire ou cultiver euh, à cause de l'eau polluée des rivières. Et ma question, c'est est-ce que l'armée française participe au transport de l'or Euh, merci. Donc, c est, c est une... Merci beaucoup pour votre, pour votre conférence. Euh, c'est une question voilà, un petit peu commentaire. Euh, bien sûr, on a parlé de, de, de colonialisme, de néocolonialisme. Il y a un mot également que j'aimerais poser au sujet de l'armée française, c'est quand même le racisme, euh, étant donné qu'elle est bien sûr dans une, cette perspective co coloniale. Euh, un racisme qui, je pense, est structurel, endémique, culturel dans, dans, dans l'armée française. Euh, juste pour euh, voilà, donner quelques exemples, euh, le, il me semble que le chef d'état-major des armées françaises, si je ne me trompe pas, était quand même euh, responsable au moment euh, du, du, du génocide rwandais. Hein, quand même, voilà le type de personne qu'on met, euh, qu met aux commandes. Euh, j'avais rencontré à l'époque euh, où euh, la France euh, avait euh, mitraillé hein, les, les manifestants ivoiriens sur les ponts, euh, le pont de boigny j'avais rencontré un, un militaire en charge à, à ce moment-là, euh, qui m'avait, euh, euh, voilà, que j'avais un peu invectivé, euh, qui s'était quand même permis de me répondre devant une, une salle comble que... Euh, je n'étais pas présent sur le terrain, moi, ivoirien, je n'étais pas présent sur le terrain au moment où l'armée française a mitraillé euh, les, les, les manifestants euh, des armées. Euh, aussi, ça au niveau des hauts-gradés, bien sûr, mais même au niveau euh, souvent des euh, jeunes euh, militaires. Euh, là, j'entendais parler, par exemple, de, de, de, de, de l'or. Euh, pour le cas en Guyane, j'avais par exemple rencontré un jeune euh, militaire français euh, qui m'avait expliqué que euh, c'était comme un jeu vidéo en fait, la lutte contre les orpailleurs en Guyane. Euh... <rire> Donc c'est vraiment en fait cette culture euh, du racisme qui, qui, qui imprègne. Euh l'armée française, qui me fait dire, et je pèse mes mots, qu'on a affaire à une armée génocidaire, tout simplement. Ça a été plus ou moins bien montré dans les enquêtes, le livre Cameroun, qui explique ce qui s'est passé avec les révolutions, notamment auprès de la population babiliquée, l'usage des gaz de type napalm, quand même bien avant les Américains, d'ailleurs, euh, et euh, génocidaire, c'est-à-dire génocidaire, c'est-à-dire en fait on a un crime, on a des crimes de guerre des crimes contre l'humanité qui sont déjà évidemment impunis hein, euh, et qui sont aussi selon moi euh, sur euh, la base en fait de la race, de l'identité euh, et pas seulement de cet aspect politique vu que l'armée française dans beaucoup de ces zones où elle intervient et par rapport aux exemples que j'ai donnés considère en fait qu'elle est en terre vierge en terrain nulus voilà euh, comme à la grande époque coloniale et que euh, elle n'a et que voilà il n'y a pas de euh, que, que, que euh, que euh, voilà en fait il n'y a pas vraiment d'identité propre euh, voilà sur euh, euh, voilà. donc c'est cette forme de, de, de racisme qui est, qui, est, qui est très grave qui, qui me fait euh, dire qu'on est aussi dans une dimension géno génocidaire de tous ces crimes de guerre qui sont été euh, commis par l'armée française et qui en plus euh, sont sujets à une impunité euh, totale euh, donc euh, voilà c'est tout simplement euh, très grave et, euh, et, euh, et honteux. Voilà, ben, donc, c'est un commentaire-question. Euh, voilà, si vous pouvez également hein, donner de votre avis. Il y a quelqu'un ici. Il y a une question ici d'abord. Non, non, il y a une question ici d'abord. Oui. Bon. Euh. Moi, je voulais simplement, euh, enfin, ce que je dis va rebondir un peu sur, sur ce que vous dites. Mais tout à l'heure, euh, la conférence est très bien, mais on a parlé euh, de, de stratégie, euh, donc de considération stratégique. Il faut aussi peut-être parler de considération éthique. Et euh, ce qu'il ce qu y a, c'est que la lutte contre le soi-disant terrorisme, c'est toujours basé sur des éléments éthiques, on dit c'est des, des hommes qui sont barbares, c'est des hommes qui sont inhumains, etc. Et les moyens qu'on choisit pour lutter contre eux sont pires, parce qu'il n'y a pas plus lâche que l'assassinat par drone. Celui qui tue par drone, il est dans son bureau, il suit, comme vous l'avez très bien dit, justement, un, comme un jeu vidéo. Et on tue les gens et, et on, tue, on les tue atrocement. C'est des bombes, ils sont brûlés vifs et, et on ne parle pas des gens qui sont blessés à côté, qui vont peut-être euh, souffrir dans des, dans des conditions atroces. Donc, ces, ces, ces, ces crimes dont, dont on parle sont des crimes euh, construits, décidés et euh, aussi horribles, sinon pires, que les attentats qu sont, euh, avec qui ils sont mis en rapport, d'ailleurs, d'une façon fallacieuse, vous l'avez dit tout à l'heure. Et, et euh, donc, ils sont encore pires, ils sont plus, plus condamnables. Et tous les Français sont ainsi responsables, parce que c'est l'armée française, c'est pas Quand il y a un, un attentat terroriste, tous les musulmans ne sont pas responsables de cet attentat, ça serait stupide. Mais là, nous, Français, nous sommes responsables de chaque attaque de drone, de chaque bombardement qui se situe au Mali, euh, au Niger, au Tchad, dans toute cette région du Sahel. Donc je pense qu'il faut poser cette question éthique, plus, et savoir si c'est euh, efficace ou pas efficace, c'est un, un second lieu. D'abord, c'est horrible, c'est inhumain, c'est condamnable. Hein, ça fait partie des crimes de guerre. Voilà. Je te laisse répondre. J'attends vos questions ou tu veux d'autres questions. Euh, comme tu veux. Okay. Il y a le monsieur ici, il y a le monsieur là aussi qui demande. Le On... monsieur derrière aussi. <rire> Merci. Je, je, je remercie euh, pour cette intervention de qualité. Donc Le thème de, de la conférence, initialement, c'était les bases militaires en Afrique. Et, et, et là, nous avons plutôt parlé de, de la région du Sahel. Du coup, je vais euh, profiter de l'occasion pour compléter euh, des bases militaires en Afrique sur un pays en particulier, qui est un pays très particulier, justement, sur le thème des bases militaires en Afrique, qui, qui est Djibouti. Donc Djibouti, c'est un pays euh, pas connu euh, en France, sauf... Euh, pour les militaires qui ont fait leur service militaire là-bas, peut-être. Djibouti, c'est un pays de 24 000, 23 000 km, 1 million d'habitants, mais qui héberge cinq bases militaires. Dans la première, la française. Ensuite, il y a la base militaire américaine depuis 2001, la base militaire japonaise, la seule au monde, la base militaire chinoise depuis peu, et aussi la base militaire italienne, cinq bases militaires, ainsi que des euh, troupes d'autres de, de, pays euh, installées dans les bases militaires, dans les, les bases militaires euh, officielles. Ces bases militaires sont destinées euh, d'une part à, à surveiller euh, le, le passage des, des, des, des bateaux sur la mer Rouge parce que c'est une mer empruntée par euh, 40% de pétroliers euh, au monde et 10% du commerce mondial. C'est aussi euh, des, ba des bases militaires pour surveiller la situation de... De, de, de, de, de, des pirates somaliens sur les bateaux qui passent par la mer Rouge et qui sont donc euh, l'objet d'une surveillance par l'opération Atalante mise en place par l'Union européenne. Mais aussi, ces bases militaires servent à, à héberger des, des, des drones qui vont directement euh, bombarder des présumés islamistes euh, au Yémen voisin, Enfin, au Yémen en face, à l'Astomalie voisine ou même au Soudan, euh, ils servent aussi à ça, ces bases militaires. Ils rapportent à peu près euh, 10 à 15 du, du produit intérieur brut dans les budgets de l'État. Mais, mais euh, sur le plan social, ces bases militaires n'apportent euh, strictement rien à, à la population, euh, puisque le président de Djibouti, euh, Ismail Marguélet, lui, est euh, élu depuis euh, enfin, 22 ans maintenant. Il a fait modifier la Constitution pour un cinquième mandat. donc euh, C'est un record euh, en Afrique. Et toutes ces bases militaires donc euh, n'ont que la, la stabilité à, à revendiquer. Euh, jamais ils ne peuvent intervenir euh, ou ne souhaitent certainement intervenir pour qu'il y ait un minimum de, de démocratie, de liberté, de partage de leur rente militaire vers la population. Rien de, de tout cela. Djibouti est aussi le seul port d'accès à la mer pour l'Éthiopie. L'Éthiopie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un grand pays de euh, 110 millions d'habitants. Euh, juste après le Nigeria, c'est le plus peuplé en Afrique. Et tout ce grand pays n'a pas accès à la mer. Djibouti est son port pour l'import-export. Donc ça aussi, c'est une des raisons qui font que toutes ces bases militaires qui, qui sont intéressées par le marché éthiopien et le marché africain après l'Éthiopie euh, sont installées à Djibouti. Mais pourquoi, euh, en, en, en, en revanche, toutes ces bases militaires... N'ont aucun euh, intérêt à, à apporter un soutien euh, à la population de Djibouti, puisque nous avons un, un, un taux de pauvreté extraordinaire de 40%. Euh, nous avons donc euh, les le mêmes partis politiques qui, qui dirigent le pays depuis euh, 22 ans. Et euh, nous avons aussi une interdiction les partis politiques, les syndicats, les Ligues de droits de l'homme qui pratiquent, qui veulent exercer leur activité normalement, perdent leur statut légal, deviennent illégales ils ne peuvent pas exercer alors euh, sont remplacés par des, des, des formations choisies par le, par le gouvernement de Djibouti. Voilà, voilà c'est un exemple, un, un cas d'espèce où euh, cinq grosses bases militaires internationales à Djibouti euh, soutiennent leur stabilité, euh, leur paix entre guillemets, et, mais rien euh, pour la démocratie, pour, pour la personne de Djibouti. Donc les bases militaires à Djibouti sont, sont, sont, sont, sont comme cela. Voilà, je suis euh, content de vous l'entendre et écouter. Merci. Merci. C'est vrai que le sujet de la présence militaire française est très vaste et du coup, ça a été recentré sur euh, la guerre contre le terrorisme. Je te, je te laisse la parole et après, je prends. Euh... Alors, sur le, la première question concernant le transport de l'or, euh, éventuel par des troupes françaises, à ma connaissance, non. Et pour, ce, comme je crois, déceler derrière une question sur la question des intérêts économiques que pourrait avoir euh, le, la France concernant les richesses du sous-sol malien. C'est un thème qui est mis en avant très souvent par les militants maliens burkinabés. Et je pense que c'est une erreur d'analyse. Il y a des intérêts économiques, à mon avis, qui ont présidé à la volonté française de déclencher l'opération Serval en 2013. Mais euh, je ne pense pas du tout que c'était euh, la volonté de faire main basse sur euh, l'or, le, euh, le pétrole ou euh, l'uranium euh, du Mali. Euh, pour avoir un petit peu creusé euh, la question, euh, rien n'indique que, que des entreprises françaises auraient été intéressées. Euh, la seule qui aurait pu l'être, c'était Total qui opérait sur un champ contigu en Mauritanie. Qui s'est révélé assez décevant et c'est une entreprise italienne, Eni, qui était coactionnaire du champ côté malien avec la Sonatrach, l'entreprise algérienne et qui a finalement laissé tomber parce que ça ne semblait pas très prometteur. Donc côté pétrole, rien. Côté uranium, les quantités avérées par le, ministre, enfin par le ministère de, des mines du Mali euh, fournissent des chiffres tout à fait dérisoires au regard de ce que Areva peut trouver ailleurs. En revanche, il euh, y avait euh, mise en danger de certains intérêts justement d'Areva au Niger voisin, euh, puisque des prises d'otages d'ACMI avaient eu lieu sur le site même d'exploitation de l'uranium euh, au Niger. Euh, et ça, ça me paraît une motivation euh, qui a dû peser dans le déclenchement de l'opération Serval euh, en 2013. D'autant plus qu'il est bon de rappeler également que même si Areva peut trouver de l'uranium civil dans d'autres pays que le Niger, en revanche, pour ce qui concerne l'uranium à usage militaire, à ce jour, le seul pays d'approvisionnement pour l'armée française, c'est le Niger. Et donc, avec une importance stratégique qui n'est pas négligeable, puisque cet uranium est dit libre d'usage, c'est à dire non soumis au contrôle de l'AIEA. Pour, pour les militaires français. Euh, par ailleurs, euh, s'il y a d'autres intérêts économiques qui ont pu peser dans le déclenchement de ces opérations, je pense aussi qu'il y a la question des prises d'otages à répétition euh, qui se multipliaient, bon, d'une part parce que la France devait payer des rançons euh, qui commençaient à coûter cher, mais également parce que ces prises d'otages, eh le cas du Niger montrait qu'elles pouvaient euh, s'effectuaient assez loin euh, de, des bases où étaient implantés originellement les groupes djihadistes et que, de fait, elles menaçaient euh, les intérêts économiques de la France, euh, y compris dans des pays voisins, peut-être même jusqu'en Afrique de l'Ouest, et que ça, pour le coup, ça n'était pas to tolérable euh, pour euh, le, les autorités euh, politiques et militaires françaises. Et euh, d'ailleurs, euh, un des généraux français l'a expliqué très calmement euh, Quelques mois après le déclenchement de l'opération Serval, euh, à l'occasion de rencontres de Petrarch euh, rediffusées sur France Culture, où il disait que euh, l'opération Serval visait à défendre les intérêts stratégiques de, de la France et notamment euh, les prises d'otages, enfin, lutter contre les prises d'otages et euh, l'uranium au Niger. Voilà donc. Il y a très souvent des intérêts économiques qui permettent d'expliquer les motivations militaires, mais elles ne sont pas toujours immédiatement, directement corrélées au pays dans lequel la France intervient. C'est le cas par exemple aussi des interventions militaires françaises au Tchad. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a des richesses sous le sol tchadien qui, que la France convoite, mais il peut y avoir des enjeux régionaux en revanche qui économiquement justifie euh, ces interventions, et avec toujours cette idée dans, euh, le, le, le je ne sais pas s'il faut dire l'inconscient, mais en tout cas dans le, le, les analyses, euh, qui sous-tendent les analyses euh, françaises, euh, d'une de, de espèce de théorie des dominos, qui veut que si les intérêts français sont malmenés dans un pays, et eh bien ça risque d'avoir de, de, des conséquences en chaîne sur les pays voisins, et que donc on raisonne en termes d'influence sur une zone, plutôt que sur un seul pays, quand il s'agit d'intervenir militairement. Sur la question de, euh, du racisme de euh, l'armée française, euh, oui, on ne peut qu'approuver qu les, les, les faits divers en Légion, euh, en France ou en Afrique d'ailleurs, euh, et euh, les témoignages, y compris jusqu'au sommet de l'hierarchie. Hein, il faut rappeler que quand même beaucoup d'officiers sont les héritiers des troupes coloniales françaises, des troupes de marine et qui continuent à véhiculer un certain nombre de valeurs euh, très proches de l'extrême droite. Et des idées coloniales. Et euh, petite anecdote, vous avez peut-être vu que euh, le, à l'occasion du coup d'État qui a eu lieu récemment en Guinée, hein, où un colonel qui avait été, euh, qui sortait de la Légion. Euh, Française a pris pouvoir en Guinée, et eh bien euh, Jeune Afrique et puis Le Monde ont rapporté cette anecdote, c'est que quand il avait été amené à présenter un travail de recherche à l'école de guerre française, euh, il avait dénoncé euh, devant ses homologues français euh, le racisme justement des coopérants, euh, des officiers quand ils débarquent dans un pays et puis qu'ils se croient tout permis et euh, qu'ils émettent toujours des jugements euh, qui rabaissent et qui maintiennent dans une position d'infériorité ceux qui sont censés être leurs homologues et euh, leurs alliés euh, sur un certain nombre de euh, théâtres d'intervention. Donc c'est euh, effectivement une donnée euh, assez importante à prendre en compte, effectivement pour comprendre euh, la, la vision euh, des, des officiers euh, de l'armée française, avec aussi un certain nombre de choses qui accompagnent ça, comme euh, une vision qui reste toujours marquée par la question ethnique, par euh, des choses comme ça, qui fleurbont la période coloniale. Sur la question des drones, euh, alors je vais, je il vais, n'y avait pas vraiment de questions, je vais juste renvoyer euh, un, un livre que je suis en train de lire et que je recommande euh, de Mathias Delory, qui est chercheur au CNRS et euh, qui euh, s'appelle « Que vaut une vie euh, Théorie de la violence libérale » et qui pointe euh, d'abord un fait, c'est à dire que depuis qu'elles ont commencé après 2001, après le 11 septembre, les guerres contre terroristes menées par l'axe européen américain ont fait plus de beaucoup plus de victimes civiles dans les pays dans lesquels elles sont intervenues que les attentats terroristes dans les pays occidentaux. Et puis, euh, il pointait également ce fait euh, qui contredit un petit peu ce que vous dites d'un point de vue juridique, pas d'un point de vue éthique, mais d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que les dommages collatéraux ne sont pas illégaux. D'après le droit humanitaire, ils sont légaux s'ils sont proportionnés aux objectifs militaires que l'on poursuit. Euh, moi, ma première, euh, le premier point, c'est une, euh, une question, un peu une fausse question en réalité, euh, sachant que la guerre, c'est la continuation de la politique euh, par d'autres moyens. Euh, parce que tu as laissé un peu ouvert le, le truc. Est-ce qu'il pourrait exister une, une intervention militaire française en Afrique qui pourrait être en gros autre que celle qu'elle est moi je pense que non y compris t'a donné tout un ensemble d'aspects c'est qu'elle a une logique euh, qu'elle est politique qu elle est et donc euh, y compris que la conséquence de ça ça devrait être que la gauche en france devrait se mobiliser pour le retrait immédiat de toutes les troupes françaises en, en afrique la deuxième chose mais c'est une autre façon de l'aborder c'est que je vais vous proposer une, un truc dont vous allez voir que c'est une fiction totale euh, si on imagine que en france par hasard pourrait arriver au pouvoir une force d'extrême droite nationalement ou bien tout simplement localement ou bien, fiction complètement fictionnelle, qu'il y ait des groupes d'extrême droite qui commencent à envisager des actions terroristes ou qui agressent des immigrés, qui agressent des militants, etc. Qui, ici, ou qui pourrait penser et justifier qu'une intervention militaire d'un autre pays serait la réponse, ou d'une manière ou d'une autre, une solution euh, pour euh, cette situation-là. Mais réfléchissons-y bien, parce que je pense que quand même, même en tant que militant antifasciste, euh, on pense que ce serait très, très contre-productif, etc., et que ce ne serait pas ça, que c'est à nous de nous mobiliser contre eux, euh, parce que généralement, les arguments qui vont dire « Oui, mais non, bien sûr, ce serait complètement débile et délirant et contre-productif de faire ça en France », mais quelles seraient les raisons pour lesquelles ce serait ah ouais, Peut-être que parce que finalement, à l'arrivée, les Africains, quand même, ils sont pas aussi bien capables de se mobiliser que nous, etc. Donc réfléchissons bien parce que ça veut dire que la conséquence, c'est que tout le monde devrait se mobiliser pour le retrait immédiat des troupes françaises en Afrique. Bonjour, euh, moi, là de la Marche de solidarité. Euh, en fait, moi, je voulais faire une petite narration sur l'intervention française euh, au Mali, de l'armée française euh, au Mali. Euh, à son arrivée en 2012, nous, la population, on était très contents que l'armée soit intervenue pour que le pays soit libéré. Euh, à son arrivée, il y avait... Quatre, trois grandes raisons qui étaient prises euh, par les djihadistes. Euh, on, nous, on a combattu ensemble, l'armée, c'est-à-dire l'armée malienne et l'armée française, ont combattu ensemble pour libérer euh, une première raison qui est Gao. Ils ont libéré ensemble une deuxième raison qui est euh, Tombouctou. Arrivé à Kidal, l'armée française a interdit à l'armée malienne depuis 2012 jusqu'à nos jours dit accès à leur, ter leur territoire qui est euh, Kidal. Donc, un, un fonctionnaire malien ou un pouvoir malien ne peut que se déplacer s'il si demande la permission à l'armée française, soit euh, l'armée française donne euh, son aval, ils, ils ont ils laissé entrer euh, l'ONU euh, à Kidal. Donc, euh, c'est au Mali, euh, ils ont interdit les territoires maliens aux maliens. Donc, c'est ça que la population n'arrive pas à comprendre. Sinon, au début, tout le monde était pour l'intervention militaire. Mais maintenant qu'on voit les années passent, on interdit le Malien à y accéder à un territoire malien. Et de ce fait-là, ça se un grand révolte à la population. Donc, moi, à mon avis, leurs interventions, quand ils partent dans un pays, il faut coopérer avec les militaires qui sont sur place. Donc, il ne faut pas aller s'imposer euh, son système, euh, sa manière de faire et ne pas considérer son état euh, un État indépendant comme un État libre. C'est ce que moi je voulais dire. Oui, justement, c'est pour compléter en fait son intervention. C'est l'intervention servale qu'il s'agit, en fait. Serval tout le monde tout le monde était d'accord et même des militants de gauche en France étaient d'accord pour l'intervention Serval. Après Serval, je pas du tout. J'ai pas du tout mais certains ils sont d'accord. Ça c'est clair parce que il coupe la main des gens, c'est normal qu'on on, on, on intervient pour arrêter Serval. Mais après Serval, la France doit se retirer ou la France doit collaborer en tout cas avec l'armée malienne. Et aujourd'hui, lui il parle de trois régions ce n'est plus trois régions, c'est le deux tiers de la population. Et même au centre, même les avions touristiques, pour entrer à Nuno, à Ségou et consort il faut demander l'autorisation de Serval et de l'Aminusma. Alors que ces gens-là, ils sont, ils sont là, on, on se pose la question même, qu ils servent à quoi en réalité Donc c'est ça. Et, et, et, et c'est dommage que le, le camarade qui est avec nous ici, qui était à l'acteur du mouvement des sans-papiers à Paris depuis une dizaine d'années, où on a été aux formes social mondiales à Dakar en 2011, qui gérait Diel à Bamako, qui habitait à Nyonon. Nyonon, c'est au centre du Mali, pour ceux qui connaissent, lui, ses enfants ont été kidnappés plusieurs fois. L'année dernière, ils n'ont pas fait des cours dans l'école de Nyonon pendant deux mois. Dans l'année, ça n'a pas été fait. Et lui-même a échappé à une prise d'otage. Il est parmi nous aujourd'hui. Alors, le, le militaire en question qui est à la tête du Mali aujourd'hui, en 2012-2013, il était en prison au nord du Mali. Il a vu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, la France aujourd'hui, réponse à ces militaires de recours à, à des mercenaires. Est-ce que dans l'histoire de la France, à des moments donnés, la France n'a pas fait appel à des mercenaires Moi, ma question, c'est ça. Parce que pour donner un seul exemple, les 171 mercenaires suisses qui ont été tués devant le Sato, c'est la France qui les a fait venir pour surveiller le Sato. OK Donc quand on est en difficulté, que ce soit un pays, que ce soit une personne, il faut chercher à se défendre, il faut chercher à se protéger. Donc aujourd'hui, ma question, c'est de savoir, c'est Macron seul qui est en train de dire que le Mali fait appel à des mercenaires Il n'y a, a pas de réponse en face. Personne ne dit rien, personne ne lui fait rappeler que l'histoire de la France, la France a fait appel à des mercenaires. Je terminerai sur la question de l'or. En fait, ce n'est pas la France, il a raison. C'est les Chinois aujourd'hui qui sont en train de polluer l'Afrique. Aujourd'hui, la région la plus migrante, hein, c'est le bassin du fleuve Sénégal. Les gens qui sont là, ils peuvent me le, me le confirmer ou me contredire. Et le seul rivière qui arrose cette cette Bassin du fleuve Sénégal, c'est la Falémée et le fleuve Sénégal. Aujourd'hui, il est en train de polluer, d'être pollué, des fois même dévié par des bâches chinoises qui, qui raclent au fond de la Falémé avec toutes, toutes sortes de produits, du nitrate, de, de, de, de, de quoi, de l'arsenic de, de et de l'uranium, enfin, du mercure. Ils sont en train de polluer. Et les jeunes qui sont en train de se battre aujourd'hui pour empêcher ça, ils ne sont pas soutenus par personne. Quand on monte des projets ici pour aller faire des caravanes là-bas, il n'y a que quelques associations qui nous soutiennent et personne ne nous soutient. Et alors que ces, ces jeunes-là, à qui ils ont appris à nos côtés, aux différents forums sociaux mondiaux, que ce soit à Dakar, en Tunisie, ou, ou, ou à Hambourg, au G20, c'est ces jeunes-là qui sont en train de révolutionner, qui sont en train de faire chercher tous les, tous les, tous les corrompus qui sont au pouvoir, à commencer par les chefs des villages, jusqu'aux maires des communes locaux et voir les procureurs et les juges qui sont au niveau local. Tout le monde est corrompu. Les Chinois, ils viennent avec des valises pleines d'argent. Ils corrompent tout le monde, sauf ces zones-là qui sont avec nous, qui ont compris que notre terre, si elle est fertile, elle est dans ces conditions. Et c'est ça qui, qui permet de vivre la population de la zone. Parce que je rappelle en conclusion que dans ces zones-là, si vous voulez vivre, il n'y a pas à chercher. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la peste. Tous ces toits-là ne peuvent pas être faits s'il n'y a pas de l'eau. Le seul rivière qui arrose ça est pollué est en train d'être pollué par les Chinois. C'est ce qu'elle disait, que les Chinois, l'or qui est exploité là-bas, est venu par la France. La France le sait, non, la France ne sait pas. C'est des Chinois et des multinationales canadiens, australiens et sud-africains qui sont en train d'exploiter pour ceux qui sont un peu organisés. Euh, Raphaël, Raphaël va répondre aux questions qui se regroupent un petit peu, puis on vous donne la parole après. Oui, alors tout ça tournait euh, autour de la question. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir de bonnes interventions euh, militaires françaises? Et euh, c'est une question très intéressante. Et euh, on peut quand même remarquer déjà que c'est la grille d'analyse principale des médias français à chaque intervention militaire française, c'est à dire que. Quand la France va aller soutenir un peu trop visiblement un dictateur, on va dire que c'est une mauvaise intervention militaire. Mais quand la France va aller pour des motivations soi-disant humanitaires, s'interposer dans un conflit ou bien euh, sauver ses ressortissants ou bien euh, sauver des populations, on va dire que c'est une bonne intervention militaire. Personnellement, euh, je pense que ce n'est pas une bonne façon d'appréhender les choses, mais que souvent, on s'en rend compte qu'a posteriori. Je prends deux exemples. Euh, en Côte d'Ivoire, en 2002, euh, on nous a, dans toute la presse, quasiment, a dit que euh, c'est une bonne intervention militaire française. On nous disait que si la France n'intervient pas, il va y avoir un nouveau Rwanda. Euh, le, le, le, le, le, le conflit entre la rébellion euh, qui s'opposait au, au président Gbagbo euh, va dégénérer en conflit, euh, qui va faire des centaines de milliers de morts, etc., etc. Et puis, il a fallu plusieurs mois, quelques années, pour qu'on se rende compte qu'il y avait une dramatisation excessive que l'intervention militaire française avait en réalité servi le pourrissement de la situation, le pays ayant connu ensuite une scission de euh, presque dix ans, euh, qu'au terme de ces dix ans d'intervention, rien n'était réglé et que ça a redégénéré en guerre civile, et qu'il a fallu finalement une nouvelle intervention militaire française pour passer à la tête du pays euh, le président Hassan Ouattara et éliminer le président Gbagbo. Euh, autre exemple, la question du Mali. Euh, comme ça a été rappelé euh, par quelques personnes tout à l'heure, lorsque la France intervient... Avec l'opération Serval, euh, cette opération est saluée comme une bonne opération militaire euh, et euh, saluée, y compris au Mali, hein, euh, par les populations euh, qui vivaient sous le joug des djihadistes et qui sont libérées. Et on peut les comprendre, évidemment. Alors, il me semble qu'il y a deux choses différentes. D'une part, c'est est ce qu'une opération militaire française qu'elle va déclencher, y compris pour ses intérêts propres, parce qu'à mon avis, c'est toujours le cas, peut quand même, d'un certain point de vue, servir objectivement les intérêts de la population. Ça, c'est une chose qu'on peut discuter et qui peut se discuter pour le cas du Mali, du Nord du Mali à cette époque là. L'autre point, c'est est ce que l'intervention militaire française est réellement déclenchée par des motivations humanitaires, euh, généreuses, d'altruisme, etc. Ça, pour moi, très clairement, ça n'existe pas. On peut prendre toutes les interventions militaires françaises. On peut les analyser dans le détail. Je l'ai fait quand même pour un certain nombre d'entre elles. Ça n'existe pas. Et y compris pour la question du Mali. Alors, effectivement, il y, y avait des mutilations dans le Nord du Mali. Euh, mais ça n'empêche pas euh, le, la, la France de vendre quantité d'armes à l'Arabie Saoudite, ce qui pratique aussi les mutilations. Euh, ça ne gêne personne. Hein. Et, euh, bon, et on a une idéologie qui n'est pas très différente. Mais dans un cas de figure, on va vendre euh, tout ce qu'on peut euh, comme arme. Et dans l'autre cas de figure, on va intervenir. Donc pour moi, très clairement, si la, la politique africaine de la France était dictée par des considérations humanistes, et, euh, etc., on n'aurait pas tous ces scandales de soutien à des dictateurs, de collusion de l'armée française, en des cas de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité que j'ai également essayé de documenter. Donc, pour moi, bon. et puis dernière, dernière chose aussi, si vraiment la volonté de la France était de mettre à disposition son armée euh, pour dénouer un certain nombre de conflits, etc., dans ce cas là, rien ne l'empêcherait de mettre ses troupes à disposition de l'ONU et sous commandement de l'ONU. Mais ça n'est jamais ce que fait l'armée française hein. dans toutes les interventions que l'on voit, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et y compris quand ces interventions euh, sont accompagnées d'une opération militaire de l'ONU, comme c'était le cas que j'ai cité, le, la chaîne de commandement et la responsabilité des troupes françaises restent exclusivement sous euh, aux autorités françaises et il n'est pas question de placer ça sous un quelconque commandement de l'ONU. Donc, pour moi, la question de savoir si la France intervient pour défendre ses intérêts ou pas, elle est très rapidement tranchée. Enfin, On peut regarder dans le détail toutes les interventions militaires. C'est toujours pour défendre ses intérêts. Après, effectivement, on peut discuter de, est-ce que objectivement ça peut servir temporairement tel ou tel intérêt, y compris des populations là où elle intervient. Sur cette question, j'aurais tendance à répondre qu'à long terme, la réponse est non, parce que toutes les interventions militaires françaises depuis 50 ans, 60 ans maintenant, n'ont fait que contribuer à maintenir les pays africains sous un système de dépendance, qui est une dépendance économique, politique et militaire. Si on fait la comparaison avec les pays d'Afrique francophone, il n'y a pas besoin d'intervention de, euh, de l'Angleterre euh, au Kenya ou ailleurs, ou au Ghana, ou quand il y a des conflits, y compris des conflits qui peuvent dégénérer parfois de manière sanglante, comme il y a pu y avoir au Kenya euh, hein, voilà, ou en Sierra Leone. Et, euh, et ces, ces pays-là ont appris à faire face à leurs difficultés, alors peut-être bien, peut-être mal, mais en tout cas pas plus mal que les pays francophones. Et le fait que l'armée française se substitue systématiquement euh, soit aux armées nationales, soit aux organismes régionaux qui peuvent exister euh, pour régler des conflits, eh bien, euh, continue à dispenser euh, les classes politiques, les chefs d'État de ces, de ce, de ces pays-là, d'assumer leurs responsabilités, y compris sur le plan militaire. Donc, pour moi, les interventions militaires, à long terme, elle ne contribue qu'à maintenir cet état de dépendance et elle ne, je ne vois pas d'exemple en plus où elle est permis de régler les problèmes de fonds euh, qui avaient justifié l'intervention militaire française et le cas du Mali, encore une fois, est un cas euh, exemplaire, même si euh, euh, la population malienne a, dans un premier temps, sous cette intervention, comme ça a été dit, dès qu'on a commencé à voir les arrières-pensées de l'armée française, lorsqu'elle euh, a remis en selle le MNLA euh, au nord du Mali euh, pour l'aider à rechercher euh, les otages français. Euh, alors que le MNLA était quand même euh, à l'origine en partie de la crise malienne, puisqu'il s'était allié avec les djihadistes pour faire sécession ses euh, au nord du pays. Eh bien, euh, l'armée française a perdu le soutien d'une grande partie de la population. Et euh, on a vu qu'en euh, réalité, le, le, le, les questions humanitaires pesaient euh, de peu hein, aujourd'hui, euh, euh, pour ne pas dire pas du tout dans les préoccupations euh, de l'armée française. Je pense qu'on va prendre une dernière série de questions et puis après on va finaliser. Donc il y avait le monsieur qui attendait déjà. Je ne sais pas si ça marche. Merci, je vais faire très vite. Juste une question euh, par rapport aux accords d'Alger de 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces accords d'Alger sont autant bloqués J'imagine évidemment que c'est tout à fait euh, relié à ce que tu as expliqué précédemment. Et deux petites informations très brèves. Tu as parlé effectivement du racisme dans les troupes militaires françaises qui sont effectivement en OPEX souvent des troupes d'infanterie de marine. Euh, il faut savoir par exemple que l'association de soutien à l'armée française, l'ASAF, qui publie une newsletter à laquelle je suis abonné parce qu'il faut s'informer, euh, la rubrique historique de cette newsletter est rédigée par Bernard Lugan. Euh, euh, Lugan est un, un historien négationniste, euh, euh, royaliste de conviction, de l'action française, etc., mais très proche du Front National et ouvertement euh, raciste. Et puis, euh, juste un point d'information, il faut savoir aussi que sur le nord du Burkina Faso, il y a des mines d'or, comme la mine des Sacan, hein, qui est exploitée par une société qui s'appelle IAM Gold. Il y a quand même euh, quelques petites implications françaises dans cette affaire-là, euh, essentiellement des bureaux d'études qui travaillent pour euh, la firme euh, qui exploite la mine, qui est sud-africaine. Et euh, ensuite, sur le transport, il y a un scandale au Burkina actuellement, par, euh, au travers de l'exportation de poudre d'or dans ce qu'on appelle du charbon fin. Bon, je ne vais pas expliquer le, le, le truc, mais euh, qui passe aussi par des transporteurs français liés au groupe Bolloré. Donc, les Burkinabés ont entamé des poursuites judiciaires contre les transporteurs. Voilà. Bonjour. Bon, euh, moi, je voulais euh, euh, renforcer quelques informations pour, en fonction de ce que je viens d'entendre. Euh, effectivement, Serval, euh, affaire Serval au Mali. Quand Serval arrivait au Mali en 2012, euh, on se rappelle tous. Il y a eu même des pères de famille, les enfants qui sont nés à l'arrivée de François euh, de Serval. Au moins une centaine d'enfants ont porté le nom de François Hollande. C'est des enfants, c'est des fils de musulmans. Tellement les gens étaient contents qu'ils arrivent. Mais Serval est arrivé comment? Le président malien à l'époque a expliqué, et il y a des images, que lui, il a signé des papiers, des accords d'intervention de l'armée française par l'air et que l'armée malienne va s'occuper d'intervenir au sol. C'est ça qui a été signé. Il est vivant, il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois. Je l'ai vu dans les interviews, il a signalé ça. Ensuite, qu'est-ce qui, qu qui a pourri la situation Ceux qui disent là que le, le PS n'est pas euh, d'accord avec cette histoire-là. Moi, ici à Paris, j'ai vu... Jean-Yves Le Drian, il n'est pas du Front National, il est du PS. On l'a vu ici à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères, il a dit à l'Assemblée, quand on l'a harcelé des questions sur la situation stratégique au nord du Mali, il a dit de toute façon, les Touareg sont nos amis. Ici, à l'Assemblée. Bon. Ça c'est un... Fabius, j'étais surpris par Fabius, d'ailleurs ça, ça m'a beaucoup déçu, quand il a dit Puisque les Touareg Azawad a marqué les points, maintenant on peut négocier. Ça veut dire que la France a choisi son camp. On ne peut pas mettre fin à une guerre comme ça. Quand on est, quand on est, nous on a vu, on voit chaque fois au Mali, en Afrique, les forces qui interviennent dans les guerres civiles en Sierra Leone, au Libéria, ce qu'on appelle les forces d'intervention pour la paix. Ça veut dire que on, on maintient une ligne rouge. C'est des forces étrangères qui se mettent là-bas et quand les protagonistes s'affrontent et qu'ils arrivent à ce niveau, ils ne tirent pas. C'est comme ça qu'on met fin à une guerre. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis jamais rentré dans un camp. Mais ce que j'ai lu et entendu avec les, les officiers, c'est ça. Donc, la manière, la stratégie appliquée par rapport au choix d'un de, de, de, camp par rapport à l'autre, c'est ça qui a pourri la situation. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Mali, aujourd'hui, c'est un quart du territoire hein, qui, a, qui, a, qui bénéficie de l'autorité de l'État. Sinon, le reste, personne ne peut maîtriser. Et quand on parle de ça, souvent, les, les soldats, de, même le, le, le chef du commandement de munitions, c'est un Français. Allez-y, le vérifier, c'est un Français. Donc, quand moi j'entends que, bon, il euh, y a eu des accords et les de, Nations Unies, le doit intervenir au centre. Pas, la France n'a pas signé d'accord pour intervenir au centre du Mali. D'accord. Mais le nord où ils interviennent là, il ne faut pas qu'ils choisissent un camp. Mon frère l'a dit tout de suite. Quand l'armée malienne arrivait au port de Kidal, ils les ont abandonnés à Tombouctou. Ils les ont dit de ne pas les suivre. Et ce jour-là, un ancien président malien a dit que cette intervention... A un coût. Il est mort aujourd'hui. On est en train de voir ce qui est en train de se passer. Il l'a bien dit ce jour-là. Le fait qu'ils les ont abandonnés à Tombouctou et partir à Kidal, il a dit que cette intervention aura des coûts historiques pour ce pays. Nous, on souffre de ça. Donc, le, la, le, la présence de l'armée française au Mali, euh, même pour euh, l'histoire de. De, de, de mercenaires russes, donc on dit mercenaires, je ne sais pas, entre guillemets, je ne sais pas s'ils sont mercenaires ou pas. Bon, on est en train de diffamer ou de dégrader, de dénigrer cette, cette affaire-là. Et je sais que ce n'est pas fini, ça va très mal finir aussi. Alors qu'ils ont fait la même chose en Centrafrique. Le gouvernement centrafricain, en cachette, a signé avec euh, les Russes, pour faire venir 600 hommes. Ils sont arrivés, ils ont occupé les points stratégiques, ils ont commencé à sécuriser les endroits. Mais on a envoyé des gens là-bas pour aller payer les journalistes et dire sur les antennes que oui, ils sont en train de, les mercenaires illus sont venus, ils sont en train de tuer les populations civiles, machin. Les journalistes ont dit que non, ils ne peuvent pas prendre 300 000, CFA, 300 000 francs CFA pour diffuser des, des fausses informations comme ça. Et vous voyez l'insurrection que ça a créée le lendemain en ville? Ça c'est des choses. C'est-à-dire que le jeu n'est pas sincère. Et tant qu'il y a, dans toute chose, si l'insincérité manque, c'est l'échec. Merci. Ouais, pour reprendre la dernière question sur les accords d'Alger. Bon, ça sort un petit peu des, des questions militaires. Je suis pas forcément spécialiste, mais la, disons l'interprétation qui accourt quand même assez massivement au. Au Mali c'est que euh, ces accords d'Alger qui impliquent une réforme constitutionnelle donc c'est pas rien au Mali pour euh, promouvoir euh, des régions qui seraient plus indépendantes du pouvoir central puisque euh, elles auraient à leur tête des gouverneurs élus au suffrage universel si je ne dis pas de bêtises est euh, interprétée comme une volonté de, de faire un pas dans le sens d'une sécession officialisée euh, du nord euh, du Mali ce que euh, les indépendantistes appellent la Zawad euh, qui permettrait à des euh, entreprises occidentales, notamment françaises, de faire ma basse plus facilement sur les richesses euh, du, euh, du sous-sol de cette zone. C'est l'interprétation euh, qui est avancée par les militants euh, maliens burkinabés. Bon, moi, je l'ai dit, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je considère que ce n'est pas les intérêts économiques euh, du sous-sol du nord du Mali qui motive la politique française dans la zone, même si je l'ai dit, il y a des intérêts économiques mais qui ne sont pas ceux-là. En revanche, d'un point de vue militaire, dans la tête des militaires et des diplomates français, ces accords d'Alger reviennent de manière très insistante. Il y a quantité de déclarations de Le Drian qui enjoint littéralement au pouvoir malien successif de mettre en application ces accords d'Alger depuis maintenant 2015 où ils ont signé. signés. Et euh, le, la classe politique malienne et la population malienne les rejettent très massivement, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas mis en œuvre. Mais dans l'esprit français, ça permettrait d'isoler les groupes djihadistes et de les séparer plus visiblement des groupes non djihadistes, Touareg ou autres, et donc de tracer une sorte de ligne rouge qui faciliterait le, le combat contre le djihadisme. Voilà. Bon, Après, euh, je ne suis pas convaincu que euh, même appliquer, euh, ça réglerait euh, la question du djihadisme. Euh, mais en tout cas, voilà dans quel esprit euh, c'est promu euh, de manière assez virulente euh, par les autorités françaises. En, en revanche, ce que ça montre de manière très claire, c'est que euh, les interventions militaires françaises s'accompagnent toujours d'une forme d'ingérence politique. Il n'y a pas d'intervention militaire, comme on disait tout à l'heure, désintéressée, y compris de ce point de vue là. Euh, ingérence politique qui va parfois très loin, hein, jusque dans le choix euh, des premiers ministres, y compris au Mali, où la France euh, donne son accord ou met son veto. Euh, et in fine, évidemment, euh, qui va de pair avec une euh, défense de ses intérêts. Euh, alors, j'ai dit que ce n'était pas forcément la motivation première, mais quand la France intervient militairement dans, la, dans un pays, systématiquement, ça se vérifie à chaque fois, elle essaye d'obtenir ce qu'elle appelle un retour sur investissement économique, c'est-à-dire qu'elle considère légitime qu'ayant fait le sacrifice... Euh, économique du déploiement de son armée et parfois aussi de la vie de certains de ses militaires, eh bien il est légitime que en retour euh, l'État concerné euh, lui attribue quand même un certain nombre de marchés à destination de ces entreprises pour essayer de compenser un petit peu euh, l'investissement militaire qu'a consenti la France. Euh, et puis euh, évidemment euh, cette euh, ingérence politique va de pair également avec ce qui est une obsession de la classe politique française dans son ensemble, c'est-à-dire cette volonté de conserver un rang de grande puissance, hein, de la grandeur de la France dans le monde, son rang dans le monde, etc. Et derrière, de conserver son poste de membre permanent du Conseil de sécurité qui lui permet d'influer sur un certain nombre de questions internationales. Donc, il y a tout ça qui est relié et euh, ça a été dit tout à l'heure et j'aimerais terminer là-dessus, effectivement, euh, pour essayer de, de, de revenir, de mettre un terme à ce pouvoir de nuisance de l'ingérence française en Afrique, eh bien, il y a euh, urgence aussi à casser son bras militaire et donc à réclamer le départ pur et simple des troupes françaises d'Afrique. Pour terminer, je voulais signaler qu'il y a un livre qui est sorti jeudi qui s'appelle « Un empire qui ne veut pas mourir ». C'est un livre qui, fait, qui retrace l'histoire de la France-Afrique depuis la décolonisation jusqu'à aujourd'hui, dont Raphaël Granvaux est un des contributeurs et Fanny Pigeot qui est intervenue ce matin aussi. Donc, il est en librairie actuellement et c'est très complet. Euh, ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que il euh, y a Lorraine qui est là, Lorraine qui est habillée en jaune et qui euh, fait des petites, des petites euh, prises vidéo pour euh, témoigner des personnes qui sont venues au contre-sommet sur leur motivation et les enjeux pour lesquels elles sont là. Donc, si vous avez envie de témoigner, vous pouvez vous rendre auprès de Lorraine qui est en jaune. Voilà, et euh, ça sera intéressant parce que ça fera un témoignage vidéo de ce qui s'est passé euh, ces jours-ci. Alors, après, je sais qu'il y a Francis et Nathalie qui vont parler euh, pour compléter. Euh, et voilà. voilà je vais passer la parole du coup à